tout moi les est la sta j'espère que vous avez bien suivi vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck Serra Control, un deck qui est 130 infini, vous allez voir le deck est magique alors ça, euh, ça permet de continuer un petit peu la série de vidéos qui finalement n'en est pas une, de vous présenter un maximum de decks pool 3 mais qui sont craftables, alors moi qui sont jouables pour moi mais jouables pour vous également parce que ça peut être frustrant euh, finalement de regarder euh, une vidéo d'un deck, alors ça peut être agréable mais ça peut être frustrant si jamais on a envie de le jouer derrière mais qu'on n'a pas les donc l'idée c'est de vous présenter des decks qui sont euh, jouables plus ou moins jouables pour tous et accessoirement aussi il y a des cartes que je n'ai pas, pourtant j'ai mis de l'argent dans le jeu mais voilà il y a des pool 4, pool 5 surtout par exemple Thanos, Galactus, je peux pas des vous... decks comme ça je peux pas vous les présenter. On parle également de Darkhawk. Euh, après, bon, il n'y a pas énormément de decks que je ne peux pas crafter, mais il y en a. Et pour le coup, le Serra Control, ce qui est magnifique, c'est que c'est un deck qui est 130 infini. Et c'est un deck que normalement, vous allez pouvoir jouer. Alors, il y a Zabou. Certes, mais Zabou est remplaçable dans cette version. En gros, il y a Zabou et Drax, qui de surcroît a été amélioré parce qu'il est 5 plus 3 au lieu d'être 4 plus 4. Euh, à la place de Zabou et de Drax, vous pouvez mettre Scorpion. Et, euh, et le petit lézard, donc les deux, deux T2 supplémentaires si vous le souhaitez, si vous n'avez pas Zabou. L'idée c'est vraiment euh, bah, de contrôler avec ce deck et de tricher un petit peu avec la mana, avec Serra, d'avoir vraiment un tour 6 qui est explosif. Donc dans ce deck il y a Zabou et Drax. Drax, le gars qui a finalement créé le deck et, et, avec, euh, et euh, avec lequel il a fait 130, euh, Infini adore Drax. Je sais que vous allez me dire, ouais mais Fichou, moi j'adore euh, Crossbone. Elle est où il est où Là, ou cross bonus. J'adore bonus. Vous mettez cross bonus si vous aimez cross bonus. J'adore rescue. Vous mettez rescue si vous préférez rescue. Mais je trouve que Drax, c'est vraiment le côté à la toute fin qui est évidemment très intéressant. Donc l'idée, c'est quoi C'est de faire tout simplement des points au début, d'avoir une courbe de mana absolument al dente avec l'Angela, la Scarlet Witch qui casse un lieu... Le côté contrôle, accessoirement aussi, Sentinelle, ça fait toujours des cartes en main, c'est intéressant. Le Mysterio qui est assez tricky, le Bishop, ça marche bien avec Mysterio. On a du Killmonger pour la Nova et pour casser les cartes en face. Chang-Chi ça c'est la valeur sur du deck contrôle. Et évidemment, Drax, euh, Serra et euh, Zabu. C'est une liste qui est intéressante parce qu'elle va vraiment contrer tout simplement l'adversaire. On est sur un vrai deck contrôle, on est sur un vrai, euh, vrai bon deck, un excellent même deck pour le coup, mais assez technique on part directement en game. C'est ça l'idée, c'est que c'est un deck qu'on croise finalement assez peu parce que mal joué, on peut vite avoir un mauvais, euh, un mauvais win rate. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment une sortie forte avec ce deck. Donc, c'est là où je trouve le deck un peu, euh, un peu tricky. C'est sur son côté euh, snap. Quand est-ce qu'on va snapper Finalement, on va souvent snapper autour 5 ou 6 en fonction de ce que peut faire l'adversaire. Donc, voilà, je trouve que la difficulté, elle est là. Euh, on va plutôt aller à droite parce que je pense qu'il s'attend pas à qu ce qu'on aille à droite. J'imagine. Et ouais, je pense qu'il s'attend plutôt à ce qu'on aille au mid. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que euh, je trouve que le snap est assez, voilà, assez tricky. Euh, abandonner ça, ça va, mais vraiment le, fait, le snap offensif si je peux dire. Oh C'est assez intéressant. On fait quoi On prend goose. On a Changchi dans le deck. On fait juste ça. On n'aura pas besoin de Zabou si. Je pense pas. On va Zabou. Intéressant. Il brood, ok. On va récupérer gamma. Euh... Alors je vais pas snapper parce que il y a Goose, il y a Brood. Pourquoi il a pas Brood à gauche C'est bizarre. C'est intéressant. Je vais snap, je crois. Ah, il a déjà snap. Je sais pas si on a vraiment envie de jouer 8. Sachant qu'il a fait un play qui était tellement bizarre que je trouve ça très étonnant. Parce que certes, il a Brood Surfer, mais en vrai, autant avoir des Hulk. Là, il aurait eu 4 Hulk. Après, il prend Chang-Chi, mais il ne sait pas que j'ai Chang-Chi. Écoutez, on va casser le lieu et faire euh, Sentinelle à droite. Je pense qu'il est sûr de gagner Asgard. Mais en tout cas, j'ai vraiment pas envie de le laisser piocher. Donc, ça, on va le détruire. Petite sentinelle. La Nova, le Killmonger. Bon, Killmonger, Brood, Nova, Goose, c'est surfeur, selon moi. Euh... On va faire la Serra ici. Ça peut être assez tricky. Parce que la question c'est est-ce qu'à droite... Ah je crois qu'à droite il va nous battre. Je crois qu'à droite il va nous battre. On a Drax. C'est pas mal de points. La question c'est est-ce que ça va suffire On a 4. Plus 3, 7. Plus 8. On a 15. 15 plus... Qui va se battre à gauche, je pense pas. Il a 19. Il a 7. Il peut maximus, ça fait 17. Ouais, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Et au mid. Non. Il a 4 cartes en main. Tente. À moins qu'il aille à gauche, mais ça me paraît étonnant. Je ne sais pas si l'enchantress aura vraiment du sens. Autant faire ça et ça. Je pense qu'on a perdu. Alors là, moi, je pense que je pars. Euh, je reste. Ça, c'est vraiment pour la vidéo. Vous le savez maintenant comment je fais. Mais là, je pense qu'il faut partir. Si vous jouez à ma place, vous partez. Et si euh, moi, je joue euh, en tryhard, je pars ici. Donc là, j'ai perdu. Et on s'en moque. L'idée c'est comme ça, vous voyez le spot et vous ça vous évite de perdre vos, les 4 points. Et comme ça vous visualisez une situation qui va sûrement et certainement même se reproduire quand vous vous allez jouer, euh, quand vous, vous allez jouer contre ça. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu les combinaisons. C'est-à-dire Wolfsbane, Polaris, Killmonger, ça fait 25. Euh, Brood, Serra, ça fait 26. Voilà, c'est comme ça vous faites des, des combinaisons finalement entre des cartes, des points. Que ce soit chez l'adversaire ou chez vous. Alors chez vous, euh, finalement, il n'y a pas besoin de mémoriser parce que vu que vous allez jouer le deck, vous allez mettre en place un board. Et ce board, enfin euh, voilà, vous allez de toute façon voir, ça va être calculé à chaque fois. Mais plus pour l'adversaire, c'est important de rester à la fin. Alors là, encore une fois, hein, si jamais je dois jouer moi seul, hors euh, contenu euh, euh, vidéoludique... Euh, ok. Je sais pas si ça se snap pas Bishop Mysterio, c'est gros, mais je crois que c'est un peu ledge quand même. Ok, ok. Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un deck où on va laisser snapper l'adversaire justement et on va le prendre, euh, on va le, le, lui faire croire qu'on a perdu. Alors là, c'était compliqué parce que nous, bah, on n'a pas de Cosmo dans le deck. On a l'Enchantress, on a le... On a le Chang-Chi, mais finalement, les decks surfeurs. Alors, il n'y a pas tant de decks surfeurs que ça, mais les decks surfeurs, j'avoue que c'est un peu compliqué. Alors, ils n'ont pas toujours surfeurs. Les decks surfeurs, voilà, c'est des decks qui vont quand même nous poser des problèmes. Mais bon, là, ça avait du sens, en vrai, de. Voilà. Mais bon, encore une fois, il faut partir dans ce cas-là. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. En gros. Euh, Mysterio. En fait, c'est intéressant parce qu'on n'a pas l'info. On ne sait pas trop. Euh... Si, on sait un peu. Maximus, Juggernaut, c'est encore un surfeur. Il a pas forcément le surfeur. On va bah, juste Serra ici. Bon, à partir du moment où il ne snap pas, on snap pas. À partir du moment où il snap, on va partir. Bon, un surfeur, c'est vraiment un match-up qui est compliqué. Il y en a pas, encore une fois, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ah non, c'est pas un surfeur. Intéressant. C'est pas un surfeur. Est-ce qu'on partirait pas sur eux ça C'est indestructible. pour hein. ça, ça. Et ça bah, en vrai autant jouer la 1-4 ça et ça en termes de points et à gamora à gauche ok notre vrai mystérieux est à gauche donc en vrai on peut encore gagner à gauche. En fait je me dis à quel sauce il va me manger. Il joue Gamora Magic. Là on a 4 de plus, on est à 14. faire Drax pour faire égalité ou alors on essaye de gagner sur les lignes Drax au mid Drax à gauche ça fait égalité ça et ça je suis vraiment en train de me demander euh, ce qu'il va me faire si snap on part, enfin non, si euh, snap moi je pars euh, encore une fois. Mais ça je l'avais expliqué dans une vidéo mais euh, le timing de snap il est à reproduire, celui que je fais. Par contre le timing d'abandon, moi je vais vraiment au bout des games à chaque fois pour vous montrer un maximum de situations. Et puis même, même moi ça me sert, hein. c'est pas que pour vous. Hein. Ok. Super, donc là ça permet de... intéressant ouais. Donc on a bien fait de faire ça, comme ça on fait égalité là, on gagne au mid, bon, deux points. De toute façon, ça sert à rien de compter hein, vu qu'on risque de... de pas forcément avoir un truc méga positif vu qu'on va, on va rarement abandonner. À part si on est sûr de perdre, évidemment. Oh, J'ai déjà plus de sous. Ça part trop vite, ces trucs-là. Mais, euh... ouais. Les, les decks avec les effets continus, les decks... Après, vous pouvez mettre Cosmo dans votre deck, mais vraiment, j'aurais tendance à vous dire, mais ne touchez pas au deck. C'est une version qui est 130 qui est faite pour le ladder pour une... On va dire une multitude de parties pour un enchaînement de beaucoup beaucoup de parties. Certes les surfeurs ça pose problème mais il y a tellement peu de surfeurs. à part si vraiment vous croisez beaucoup beaucoup de decks surfeurs. Là vous pouvez évidemment faire des petits switchs mais. Mais j'aurais tendance vraiment à vous conseiller de, de laisser la version telle qu'elle est. Et après encore une fois Zaboudrak ça peut partir pour euh, lézard. Euh... Petit lézard. On va Killmonger maintenant. Il peut armor. Malheureusement. Drax. Waouh. Ok. Bon, il pioche, mais c'est pas si grave. Parce que, certes, il a un beau Drax, mais on lui a quand même tué un Sunspot. Ok. Ah, j'aime bien ça. Hein. C'est intéressant. Hein. Ah, waouh. Wow. On est mal là. Euh... Le Spider-Man, c'était pas prévu. Waouh. Ok, ok. Bon. Je pense qu'on est mort, hein. Ouais c'était pas prévu là. L'idée c'était de balancer un maximum de cartes. Justement, vous imaginez là le tour qu'on aurait pu lui faire. Angela, Bishop, Sentinel. Vous avez en termes de points, on aurait pu aller partout, ça aurait été. Ah, il aurait sûrement concede. Même ça, un hein, mana. Mais bon. Là, il va juste mettre un monstre ici. Ouais, dommage, hein. Bon, on va abandonner comme ça. Là, ça sert à rien de voir le spot parce qu'en vrai, même s'il fait juste rien, c'est-à-dire un tour. Pas très intéressant, genre Hulk, je sais pas, le pire tour, c'est la pire carte du jeu, c'est Hulk. Hulk à droite. En vrai, Hulk, c'est pas la pire carte, mais... Bref. Là, c'était une... Ouais, dommage. Bon, le Spider-Man, euh... c'est rare, mais c'est chiant. Je vais pas forcément jouer Nova maintenant vu que j'ai Bishop. OK. Bon. Alors c'est un deck qui est qui peut faire un peu peur hein. euh, parce que justement on dépend tellement de ce que fait l'adversaire que si vraiment il fait des trucs bizarres, genre pas des grosses créas, pas des trucs continus, ça peut nous poser problème. Donc voilà, il faut faire Il euh... faut... faut garder le cap et l'avantage c'est que Là, c'est pas genre une liste internet. Genre, euh, comment dire Ça, c'est intéressant. Je vais quoi Rock, Rock, Nova Je vais sûrement faire Killmonger de toute façon. Donc, ouais, là, c'est pas genre une bonne liste d'internet qui est validée. Mais finalement, qui n'a. Pas de perf visible enfin oui la majorité des listes elles sont sur internet bon tu dis ça c'est ça c'est tier 1 tier B tout le monde s'accorde à dire que oui c'est tier 1 tier B là c'est une liste genre elle est pas vraiment représentée on va dire dans la tier liste des, des, des 10 15 meilleurs decks ok Euh, L'inverse plutôt. Comme ça et ça. Donc oui, elle est pas représentée dans les meilleurs decks. Ah zut, il m'enlève mon Chang-Chi. Mais c'est une liste qui a fait 130. Donc on lui fait entièrement confiance. En tout cas, moi personnellement, je lui fais entièrement confiance. Et puis même, j'avais quand même vu pas mal... En fait, c'est sous la méta précédente où ses Control était très fort. Là, après ça dépend qu en quelle liste, on regarde, hein, vous allez me dire. Bon, dommage. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est devant ici, devant là. Là on peut le dépasser, on n'est pas si mal. Très bien ça et ça. Après je peux prendre le leader. C'est typiquement le spot où on prend leader. Si on prend leader on gagne quand même à droite. On gagne à la, au mid. On Gagne là aussi hein. En vrai, c'est trop bizarre, mais je pense que je bats leader. Ouais, ouais, je bats leader, hein. Clairement. Bishop Mysterio. Hein. Bon, là, c'est intéressant parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Justement, c'est le genre de game aussi qui valide. Qui valide le deck. Il y a des games où... L'adversaire il va développer un plan de jeu et on va pas avoir la réponse. Typiquement le deck surfer, je reviens dessus parce que ça peut être frustrant. Et parfois l'adversaire il va pas développer de plan de jeu. Donc nous finalement non plus, parce qu'on joue en fonction de lui. Et en fait, on va quand même gagner sur ce tour 6 ou par les combinaisons comme avec Bishop par exemple. On va là sur Asgard. Hein. Le collectionneur, ok. On va bourriner à gauche et euh ah, zut. Est-ce qu'on veut les cartes? Qui va jouer à gauche? On va faire le Drax, comme ça à gauche on est vraiment largement bien. Bon il va nous voler Serra mais on s'en moque. Le Zabou, mais je pense qu'on va plutôt Serra. Ah, le problème ici c'est le Changchi qui marche pas sur la Bochouri. C'est dommage parce que en vrai euh, c'est vraiment le, notre meilleur spot. Hein. C'est souvent ce qui fait gagner. On peut chang au mid. Ah non, c'est moi qui ai l'initiative. Après, on peut bouriner à droite. Euh... C'est pas évident. On fait quoi Mysterio là. Ça là. Ça pour les points. Ça pour l'Angela. Et Killmonger ici. Ah non de toute il y a Mysterio il pourra pas y aller donc plutôt Mysterio là, là, là, là et là. Let's go. On fait pas mal de points que ça suffit, ça je sais pas, mais on peut pas jouer sur les quatre counters, donc là on va jouer sur les points. C'est pas mal quand même. Hein. Leader. Ouais, mais leader avec Shuri ça peut pas marcher, ouais. Parce que nous on a profité de Shuri et pas lui. Ok. Bon, ça fait deux games d'affilée. Ça c'est très intéressant parce que ça fait deux games d'affilée qu'on gagne juste avec nos points. Mais on va pas se leurrer. On va souvent, on va plus souvent gagner avec les points comme ça que avec la, casque, la carte counter. Mais la carte counter c'est un vrai plus. Ok. C'est un vrai plus en fonction de, de certains matchups. Et si je réfléchis bien. En vrai, il y a vraiment que surfeur qui... Vous allez me dire, t'as vraiment un forceur avec ton surfeur, mais... Il <rire> n'y a vraiment que surfeur qui va nous poser problème. On va au mid. Parce que les gros decks, c'est quoi C'est les decks Zabu. Les decks Zabu, ça prend chang chi Et après, il y a tous les trucs... Euh, les électros, les machins comme ça, les gros decks. Ok. C'est chiant, là. J'aurais bien aimé Zabu. Ouais, là j'avoue que son Iceman il est bien bien. Après, on peut récupérer Killmonger. Ok, c'est so cool. On aurait presque pu Bishop à droite. Parce que j'ai... Ah, je crois que j'ai joué vite. Monger, l'intéressant. On va Serra ici, il va Dino ici, ok donc le Killmonger tue le Sunspot. C'est pas évident parce que soit il va à gauche, soit il va à droite par rapport à son dino. Vous voyez Moi je pense qu'il va aller à droite. Genre ça. On va pas contre Snap, on va pas jouer 2 pour 8. Ça a vraiment pas de sens. Sachant que là c'est RNG. Enfin c'est pas RNG parce que moi je pense qu'il va plus souvent à droite qu'à gauche. Même s'il peut aller à gauche parce que c'est tricky. Après dans ce cas là vous pouvez faire euh, plum plum mais on va aller à droite. C'était notre première lecture. On, on la suit jusqu'au bout. Alors vraiment, pourtant moi j'ai le snap agressif mais là je pense que le counter snap 2 pour 8 il me paraît un petit peu trop vénère. Parce que l'adversaire il peut aussi se la jouer un petit peu filou justement et aller à gauche en se disant bah de toute façon logiquement mon adversaire est censé, enfin dans tous les cas est en train de perdre à gauche. Mais je vais quand même rajouter parce que c'est là où il m'attend le moins, vous voyez. Ça gagne hein, ce petit deck hein. Ça gagne mais hein. voilà après ça dépend combien vous voulez jouer de points c'est vous qui décidez de, du, du nombre de points que vous voulez miser sur cette game hein. on peut miser 4 on peut miser 8 je pense que 4 c'est vraiment suffisant voilà pour moi la plus grosse difficulté du deck c'est le snap c'est quand snapper ça c'est vraiment très compliqué moi j'aime bien avec des decks comme ça laisser l'adversaire snapper mais il doit sûrement y avoir une range de snap agressif mais enfin de snap euh, proactif on va dire Le mojo world il me, dé, il me dérange pas du tout Ok intéressant Ouais le mojo world il, il me dérange pas du tout Ok Bon on a récupéré Mysterio Mysterio ici Nova là euh, Nova à gauche plutôt Ok il n'y a plus qu'une carte en main le gars Deux cartes Sunspot Wave Ok on va Serra enfin, Attention il peut y avoir Thanos euh, Thanos Galactus pardon Magneto Ouais Magneto ça fait pas grand chose C'est juste des points quoi Ok Bon Là on a gagné à droite Et là on tue ça mais on tue ça aussi Ouais Je pense c'est compliqué pour lui Et là c'était une game où Chips a gagné c'est bizarre qu'il avait mis son magnéto à droite, moi j'aurais magnéto au mid, il m'aurait bloqué avec Bishop, Un peu... encore qu'il y avait le plus de plus de il avait peur mais... Ça c'est pas mal parce que s'il bourrine sur Asgard, au pire on lui dit ouais bon bah laisse tomber, <rire> tu piocheras pas mais moi non plus. Après, si on peut piocher, c'est bien. Hein. On va quand même aller dessus. Hein. Lézard. Green Goblin. Ah Je pense qu'il va aller... À... Après si on joue quelque chose, on tue son lézard. Mais je pense qu'il va quand même gagner. À moins que je fasse ça, tout ça, maintenant. On a pas mal de stats. Et comme ça je pioche mes cartes. C'est juste que je suis bloqué quoi à gauche. Mais on s'en fout, on a Bishop. Je pense que je peux gagner à gauche. Je pense que je peux gagner à gauche avec cette combinaison C'est loin d'être sûr, hein, mais Ouais parce qu'on prend plus 4 Donc on passe à 9 Ouais c'est tricky hein, et pourtant il a fait Groot mais Donc là on va faire la Serra On est toujours devant à gauche on a de la magie dans la main. On a le Professeur X. Donc ici, c'est perdu. Ah, ici, c'est perdu. Est-ce que je jouerai à cette carte pour le Bishop Ça va être chaud, hein. Ah, dommage. Si je faisais Serra sur X. Ça, c'est vraiment... Ça se joue à rien. <rire> Franchement, c'est de la RNG pure, là. Ah, je pense qu'on a perdu, hein. Qu'on a perdu, ah, dommage. Le X là il sort de nulle part, mais il nous a, il nous a. Ouais, bah, dommage. On était pas mal, hein. on avait fait le joli play malgré le gain de goblin. On avait fait le joli play. Bon, par contre, on était loqué. Ça, c'est le problème, quoi. On était loqué sur la ligne, mais il fallait bien ça pour piocher deux cartes. Si assez rare ouais, ça se joue vraiment à que dalle, hein. Après on n'a pas misé beaucoup de points, c'est l'avantage aussi. Hein. On louperait un T2 avec notre deck Non, pas avec ça. Le Vibranum est chiant, je vais le casser. Oh, pas mal ça. On va Zabu pour pas avoir le caillou. On a 5, alors il peut faire... Euh... Ouais il fera pas 5. Ah si, ok. On a le caillou. Non. Non mais c'est pas la fin du monde. Euh... On va Bishop. Plutôt à gauche, plutôt à droite. Puisqu'on prend pas trop Necrochat et on va Nova. Rogue. Il vole Zabu. pas la fin du monde, c'est chiant, juste chiant. On va Serra. Le problème c'est que le Chang. Bah, je reviens sur. Euh... Je vous ai parlé du deck surfeur ou... <rire> Là, c'est un surfeur. Un surfeur et le problème c'est que Brood, même avec surfeur, ça passe à 7 quoi. Nova. Ouais, je pense que c'est. Après, s'il Snap pas, ça va. Hein. comme disent les adultes, tachum. Alors... 7, ça passe à 5, plus 3, 8. Même pas que Changchi c'est 9. Je vais faire ça. C'est un pour deux. Là la question c'est si je suis pas en vidéo. J'abandonne ou j'abandonne pas Je pense que j'abandonne. Mais là il y a la curiosité évidemment. Ouais il a pas surfeur. C'est assez standard parce qu'il a pas snap. On va gagner. Vous hein. voyez ouais, c'est intéressant parce que c'est comme la vidéo de la dernière vidéo que j'ai faite. Il y a un spot comme ça où genre on n'est on est pas méga derrière. En fait on perd que sur surfeur et je pense s'il n'a pas surfeur on gagne. Bah, c'est peut-être pas surfeur mais bref. Et... et je vous dis je pense que hors vidéo j'abandonne et là je vais rester et en fait je gagnais. Et là, c'est pareil, je gagne. Je pense vraiment qu'il faut considérer, après, il y aura des petits filous, mais considérer que là, dans cette situation-là, s'il ne snap pas, c'est qu'il n'a pas son surfeur. Pourtant, il lui restait qu'une carte dans son deck ou deux, mais je pense que s'il ne snap pas, c'est qu'il a pas surfeur. Et donc, on reste. Et s'il snap, on part. Je pense qu'on va vraiment faire quelque chose de comme, comme ça. En tout cas, contre surfeur, parce que c'est dépendant que d'une seule carte. Bon, petite dernière Est-ce qu'on se la croustille la dernière avec un petit snap Bon faut pas faire ça mais... ouais, C'est vraiment pour me la croustiller. Hein. Bon en plus j'ai une belle main, j'ai Angela, Zabou, j'ai des points. Mais ouais il le... y a beaucoup de cartes du deck qui dépendent principalement du deck adverse. Donc je pense vraiment qu'un snap comme ça euh, n'a pas grand intérêt. Oh ça me va. Hein. Bon on va piocher nos deux cartes. Bon on fait masse point. En vrai on fait masse point là dans cette game. Hein. Oh le coquin. Bon, on piochera quand même nos deux cartes. Je pense qu'il joue tort c'est qu'il joue pas euh, surfer. Tout simplement parce qu'il pollue son deck avec un Mjolnir donc ça n'a pas de sens. Je pense qu'on va juste Serra. Et là à la fin on peut vraiment tout jouer quoi. On peut faire Bishop, Mysterio, Enchantress, chang à un mana, on peut jouer notre main. Après ça peut quand même être un surfeur, mais je pense que c'est une erreur de mettre tort. Les Che. Oh la lui, c'est chiant. Bon oh, ça fait quand même des points. On a quand même des points. Hein. Mjolnir. Donc c'est un deck leader, j'imagine. C'est un deck leader. Comment on compte leader Leader à droite et gagner à gauche, je pense qu'il va leader. Je pense qu'il si leader à gauche. Non, il va forcément leader à gauche. Ah, mais s'il leader à gauche, on gagne, non On fait juste des points ça, ça, ça. Il choppe d'abord, choppe d'abord et copie tout mes trucs. On s'en fout. Hein. Il y aura pas le dernier mystérieux, on gagnera. Je bon, pense qu'il fait leader à gauche, on gagne. S'il fait leader à droite, on gagne. On va de partir aussi. Vamos, hein. Et franchement, on a fait qu'une dé... qu ou deux défaites. On a fait plein, plein de... Et vous voyez, c'était hyper intéressant. On a commencé par perdre par les par les surfeurs et encore. Ouais, super bien. Franchement, euh... et on va ouvrir les petites... Euh... On a 500. On peut ouvrir un 500. On ira sûrement un... vers un coffre. Bah, je suis moi-même étonné. Vraiment, en plus, j'avais testé un petit peu avant de vous présenter la vidéo le deck quand même. En général, c'est des decks que je connais bien. Là, c'est un deck que je... J'avais déjà un petit peu testé mais il y a, on va dire, 2-3 semaines Et franchement validé hein. oh, Incroyable Je suis vraiment étonné de la puissance du deck Le Bishop Mysterio, ça, bon, on sait hein, que la combinaison elle est forte Mais Ok, bon, dommage On n'aura pas le On n'aura pas un Galactus ou un Enfin surtout Galactus sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle euh, bah, qu va vous permettre de monter, de montrer votre, euh, votre rang et de vous éclater avec un deck qui est franchement, clairement, abordable. Et vous voyez, le Zabu, il a, le Zabu, pardon, il a pas tant d'importance que ça. Donc, euh, on comprend le, le fait de remplacer Zabu et Drax par, euh, par Scorpion et par euh, Lézard. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde